Soit f, la fonction définie sur R, par f de x, égale x carré moins 8x plus 3. Une jolie fonction de second degré. Premier point. Montrez que f de x est égal à x moins 4 au carré moins 13. Mm -hmm. Donc ça c'est une forme développée, et là c'est une forme pas développée, mais non plus factorisée. On appelle ça la forme canonique. Alors, pour trouver que f a cette impression, je vais développer cette affaire pour voir si se tombe là-dessus. Et on y va. Cette affaire est égale x moins 4 au carré. C'est A moins B au carré. Je rappelle que A moins B au carré égale A carré moins 2AB plus B carré. Identité remarquable. Je vais utiliser cette identité là-dessus. A c'est X et B c'est 4. On y va. X au carré moins 2 fois X fois 4 plus B au carré plus 16. Et bien sûr moins 13 qui est égal x au carré, moins 2x soit 4, ça fait moins 8x, plus 16 moins 13, ça fait plus 3. Et nous voilà, on tombe pile sur la première forme. Deuxième point, calculer f de 5, de 5 est égal à combien j'utilise cette forme là ou cette forme là évidemment cette forme là c'est plus compliqué parce qu'il y a deux fois le x tandis qu'ici x apparaît une seule fois et ça c'est un des avantages de la forme canonique Alors, f de 5 regardez bien je remplace ici x par 5 5 moins 4 au carré moins 13 qui est égal 5 moins 4, 1, 1 au carré, 1, 1 moins 13, égale moins 12. F de 1, ils veulent aussi F de 1. F de 1, c'est 1 moins 4 au carré, moins 13. De nouveau, je vais remplacer X par 1, égale moins 3 au carré. Combien ça fait C'est bien. 9 moins 13, égale moins 4. Alors, qui est plus grand que qui F de 5 ou F de 1 F de 5 est plus petit que F de 1. Mm -hmm. C'est une petite constatation. Troisième point, montrer que F de x est supérieur ou égal à moins 13 pour toute x tout x réel. Tout mm x réel. -hmm. Qu'est-ce que ça va avoir ce 13 cette forme-là, elle est toujours exploitable. Elle est toujours exploitable. Oui, parce que le moins 13 ici Comment se démêler. Qui est f de x f de x, c'est ça. Je vais remplacer ici f de x par ça. x moins 4 au carré moins 13, ça c'est f de x, supérieur ou égal à moins 13. Est-ce que cette inégalité est vraie Et en plus pour tout x réel. Mmh. Pour tout y faire. moins 13, moins 13. Mais mmh, bon sang. Qu'est-ce que je sais que tout nombre carré, tout nombre carré, positif ou négatif Allez-y, tout nombre carré, positif ou négatif, il est. Il est positif. Yes. X moins 4 au carré est toujours positif. Pour tout x. Bien. Et bien sûr, si je soustrais 13, c'est plus grand que moins 13. Si vous n'avez pas compris, pourquoi je vais additionner 13 dans les deux membres de cette inéquation ou cette inégalité Bien sûr qu'en additionnant 13, l'inégalité reste la même. Et ici, ça fait x moins 4 carré. Et là, si j'additionne 13, ça fait 0. Et évidemment, x moins 4 carré est supérieur à 0 pour tout x. Et nous voilà! En déduire que f admet un minimum sur R et préciser sa valeur. On vient de constater que f de x est supérieur ou égal à moins 13 pour tout x. Pour tout x. Tout x, elle, appartient à r. Et bien, c'est tout à fait simple f de x est supérieur ou égal à moins 13. Autrement dit, toutes les valeurs de f, toutes les images de f, sont plus grandes à moins 13. Ben, moins 13, alors, c'est tout bas. Moins 13, c'est le minimum de f. Pour qui Pour quel x Ce minimum est atteint. Mais pour ça, et ça c'est la question simple, pour quelle valeur de x Je rappelle que f de x est égal à x moins 4 au carré moins 13. J'utilise toujours cette forme canonique. Et toujours la question, quelle est la plus petite valeur d'un nombre carré La plus petite valeur d'un nombre au carré et sans cours, très souvent, la plus petite valeur d'un nombre carré, c'est 0. Et pour quelle valeur ce nombre égale 0 Pour x égale 4. Bien sûr, si x égale 4, alors f de 4 égale moins 13. Et on a trouvé x égale 4 pour lequel. F admet le minimum, moins 13. Bien sûr, en utilisant la calculette, on peut bien sûr regarder ce qui se passe d'une façon graphique. Et voilà ce qu'elle dit la calculatrice. La fonction introduite, x moins 4 au carré égale moins 13. La fenêtre que j'ai choisie, Et puis, le graphe en question. Et on constate que le minimum de f, il est moins 13 pour x égale 4. Et c'est tout. Et la table de valeur, si ça ne suffisait pas, le graphe.